J'ai vu énormément de personnes s'installer à leur compte, mais très peu perduraient plus de 2, 3, 4, 5 ans maximum. Vous voulez vous former en tant qu'éducateur canin, mais vous vous demandez s'il y a réellement du travail dans ce domaine. Je vous propose une vidéo où nous allons voir quels sont les débouchés du métier d'éducateur canin. Je me présente, Sandré Cuguet, je suis créateur de Respect Dogs. J'ai formé cette entreprise en 2003 et j'interviens auprès des particuliers et aussi maintenant des personnes qui veulent se lancer dans le métier d'éducateur canin. Notre spécialité, c'est l'éducation du chien dans la vie de tous les jours, donc éducation en situation réelle. Alors, chaque semaine, j'ai quelqu'un qui me contacte pour faire un stage ou pour se lancer en tant qu'éducateur canard. Ce qu'il faut savoir, de, depuis 2003 que je me suis lancé, j'ai vu énormément de personnes s'installer à leur compte, mais très peu perduraient plus de 2, 3, 4, 5 ans maximum. Certains ont continué effectivement, mais beaucoup ont créé leur entreprise et se sont arrêtés. Pourquoi en fait, on forme beaucoup plus de personnes qu'il y a une réelle demande. Et on forme les personnes beaucoup trop rapidement. Effectivement, il suffit d'avoir un certificat de capacité qu'on a passé en deux jours afin d'avoir le droit d'exercer en tant qu'éducateur canin. Bien que cela ne soit pas suffisant, vous l'aurez compris, il y a aussi les formations à distance qui sont, ben, on va dire, insuffisantes pour savoir éduquer un chien. mais Cela est un autre, un autre souci. Quand on est éducateur canin, on va intervenir en priorité chez les particuliers, à la fois pour éduquer des jeunes chiens ou pour rééduquer des chiens d'un certain âge ou intervenir auprès de chiens compliqués ou un problème. Mais votre clientèle ne va pas se limiter à cela. Vous pouvez développer votre activité auprès des collectivités, auprès de la poste, auprès des mairies, des écoles. Dès qu'en fait, il y a une intervention avec potentielle présence d'un chien, vous pouvez développer un programme qui va vous permettre bah, également de générer du chiffre dans votre entreprise. Je suis moi-même intervenu auprès des écoles du Havre afin de faire de la prévention dans les écoles pour que les enfants sachent Comment s'approcher d'un chien, prévenir les risques, comment réagir face à un chien agressif Donc Voilà, ça c'était quelque chose de très intéressant qui me changeait aussi un petit peu du, du quotidien et quelque chose de, de non négligeable au niveau du chiffre d'affaires d'une entreprise. Vous pouvez également développer un programme auprès de professionnels comme La Poste sur la prévention des risques de, de morsure dans le cadre de leur, de leur métier. Une autre activité que vous pouvez développer est la formation à la médiation animale. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui a pris de l'ampleur depuis ces dernières années. Je suis moi-même intervenu auprès de professionnels de la santé, orthophonistes, infirmières, afin de valider en quelque sorte la possibilité que leur chien intervienne auprès de, de personnes médicalisées, de personnes ayant besoin d'un suivi de soins. Mais j'ai aussi des, des confrères qui bah en fait, interviennent dans des maisons de retraite avec leurs chiens et qui euh, ainsi ajoutent une source de revenus à leur activité d'éducateur canin autre point que vous pourrez développer est la formation de propriétaires de chiens de catégorie alors cela demande un agrément préfectoral que vous pouvez obtenir au bout de plusieurs années d'exercice et parfois d'une formation complémentaire mais c'est non négligeable car on est très fréquemment contacté par des personnes qui veulent se mettre en règle pour obtenir le permis de détention vous allez avoir un public également parfois de, de, de personnes qui ont envie de, de mieux comprendre mieux comprendre leur chien donc vous l'aurez compris si on se lance en tant qu'éducateur canin, il y a plusieurs débouchés, plusieurs orientations que vous pouvez donner. L'essentiel est de prendre quelque chose qui vous intéresse. Et au final, euh, la limite, c'est presque notre imagination. On peut intégrer le, le chien et l'approche du chien, l'approche psychologique, éducative du chien dans plein plein d'autres activités. Je ne les ai pas cités, mais il va de soi que les activités sportives, canicross, euh, agility, euh, pistage. Voilà, ce sont des activités qui peuvent être développées également. Donc un métier qui a de l'avenir, cependant, beaucoup d'éducateurs ou de personnes se forment pour devenir éducateurs mais très peu arrivent à s'en sortir et encore une fois la, la semaine dernière je discutais avec une cliente qui a tenté euh, l'aventure, elle m'a dit bah, c'est un métier que j'aurais voulu faire il y a trois ans j'ai fait une formation euh, à distance, le premier choix peut-être euh, qui, qui n'était pas le, le, le meilleur je pense et elle a dû fermer son auto-entreprise au bout de quelques mois car elle n'avait pas assez de, de clients et je peux vous dire que des personnes qui se sont lancées, j'en ai vu énormément hein, et j'ai vu plein de, de noms défilés de noms d'entreprises en éducation canine mais j'en ai vu peu durer plus de trois voire cinq ans car l'entrepreneuriat n'est pas toujours évident et euh, bah, la concurrence est aussi parfois parfois rude quand euh, quand bah, il y a des éducateurs qui sont installés et qui ont une réputation depuis quelques années vous allez donc devoir choisir une formation qui va vous donner quelque chose de solide tant d'un point de vue choix du statut que d'un point de vue gestion et d'un point de vue marketing afin de pouvoir rivaliser avec les concurrents qui sont sur place une chose est sûre il y a beaucoup beaucoup trop d'éducateurs canins qui se lancent en formation par rapport à la demande du marché. Donc, essayez de choisir une formation qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Pourquoi je vous parle de tout ça Je propose moi-même une formation en éducation canine et j'ai choisi de ne pas euh, proposer des formations de groupe. Pourquoi Une formation en groupe, on va former une dizaine de personnes dans sensiblement le même secteur, aux mêmes méthodes. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de travail pour toutes ces personnes-là. J'ai donc choisi de proposer un programme de formation individuelle sur 5 ans, avec un accompagnement sur... 5 ans sous contrat de franchise où le franchisé va bénéficier à la fois de mon expérience et de mon accompagnement tout au long de ce contrat de franchise pour qu'il puisse ainsi progresser c'est à dire que je forme une seule personne par région par secteur à mes méthodes et je l'accompagne durant un contrat de franchise de 5 ans qui est renouvelable donc l'avantage c'est que déjà euh, il y aura personne d'autre formé par mes soins, à mes méthodes dans votre secteur et que je vous installe dans un secteur déjà actif où il y a déjà une clientèle c'est un secteur où je travaille déjà euh, donc j'ai déjà deux franchisés qui, qui m'accompagnent, le secteur euh, du Havre et une nouvelle qui vient de signer pour le secteur, euh, le secteur de l'Eure, Évreux et les alentours et il y a encore euh, le secteur de Rouen où il y a une forte clientèle déjà active le secteur de pont de mer Ronfleur, Deauville, Trouville qui est aussi, euh, est aussi bien actif donc n'hésitez pas à découvrir le programme de formation que je propose sur mon site 3 3w respectdogs.fr et à m'envoyer un mail si vous voulez avoir plus d'informations et si vous voulez tenter euh, l'aventure de vous lancer en tant qu'éducateur qu canin. A bientôt pour une nouvelle vidéo.